En 1769, apparaît la machine à vapeur de Watt qui fonctionne au charbon et fournit une grande quantité d'énergie bon marché. Cette innovation majeure est notamment utilisée dans le textile. Elle entraîne l'apparition d'usines où sont concentrées les machines et les hommes pour augmenter la production. Dans les pays d'Europe du Nord-Ouest, l'industrie se concentre autour des gisements de charbon et de minerais de fer. On parle de pays noirs dans la Ruhr, les Midlands au Royaume-Uni, la Lorraine et le Nord de la France. On les retrouve également le long des bois ferrés et dans les grandes villes. La construction d'usines, l'importance des équipements, exigent un capital de plus en plus important. Pour constituer ce capital, les entrepreneurs peuvent s'associer ou constituer des sociétés anonymes où le capital est divisé en actions. On assiste ainsi à la naissance d'une économie capitaliste. Les banques, qui prêtent de l'argent aux industriels de plus en plus nombreux, se développent au 19e siècle. Le développement de l'industrie se traduit par un formidable essor urbain. La croissance urbaine profite surtout aux grandes villes des pays touchés par la révolution industrielle où de nombreuses usines attirent les ruraux à la recherche d'un emploi. On parle d'exode rural. Les nouveaux arrivants, souvent pauvres, s'entassent dans des quartiers insalubres à la périphérie des villes. L'espace urbain s'étend, ce qui entraîne la mise en place de transports urbains comme le métro à Paris en 1900 et se spécialise avec l'apparition de quartiers riches et de quartiers pauvres. En Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, la société se transforme considérablement. On assiste ainsi à l'apparition de nouvelles classes sociales. Une grande bourgeoisie capitaliste, faite de patrons, de banquiers, de négociants, profite de l'essor industriel et économique. Animée par la volonté d'entreprendre et de gagner de l'argent, ce groupe social vénère le travail. De véritables dynasties bourgeoises se constituent. Elles sont très influentes sur les hommes politiques. L'urbanisation, la croissance des entreprises et la place grandissante de l'État dans la société permettent la création de nouveaux emplois au cours du XIXe siècle. Les classes moyennes sont ainsi de plus en plus nombreuses et diverses. Elles regroupent les professions libérales, les fonctionnaires, les commerçants ou encore les employés de banque. Avec cette révolution industrielle, une nouvelle classe sociale apparaît, les ouvriers d'usine ou de mines appelés aussi prolétaires. Les ouvriers sont soumis à des conditions de travail difficiles et dangereuses. Ils sont mal payés et ne bénéficient d'aucune protection sociale en cas de maladie ou d'accident. De ce fait, leurs conditions de vie sont très dures. Tout cela débouche sur des tensions sociales. Cependant, grâce aux nombreuses luttes, les conditions de travail et de vie des ouvriers s'améliorent peu à peu dans les pays industriels et l'État intervient pour garantir leur sort et garantir la paix sociale. Au XIXe siècle, l'Europe entame sa transition démographique. La mortalité qui était forte jusque-là diminue considérablement, la natalité restant élevée, l'accroissement naturel est donc important, ce qui entraîne une forte hausse de la population. Cette croissance démographique va être à l'origine d'une émigration massive. Environ 55 millions d'Européens quittent ainsi définitivement le continent. Certes, ces départs sont étalés en vagues d'émigration successives, Fuyant la pauvreté ou attirés par l'illusion d'une fortune rapide, beaucoup d'Européens choisissent de quitter l'Europe pour rejoindre les pays neufs comme les États-Unis, le Brésil ou l'Argentine, ou encore les colonies comme le Canada et l'Australie.